Bonjour à tous, nous sommes donc en direct de la Nilis depuis l'entreprise Tricobat pour la première partie d'une série d'émissions consacrées à l'emploi des jeunes avec la mission locale du pays de Brest, une émission réalisée donc diffusée sur RCF et réalisée en partenariat avec euh, euh, le site euh, WebZine Echo. Alors euh, je vais faire un, un petit tour de table. Euh, on va parler des métiers de la transition énergétique et euh, de l'aménagement euh, également. Des métiers qui recrutent aujourd'hui, des métiers qui sont dynamiques, à mes côtés des chefs d'entreprise qui vont pouvoir en témoigner, des jeunes également qui sont qui sont dans un parcours d'insertion avec la mission locale. Autour de moi alors pour commencer Glen Demousseau, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes euh, dirigeant de l'entreprise Hamzer, basée à Plabenek, on va en dire quelques mots dans, dans quelques secondes. Sébastien Guermeur, bonjour. Bonjour. Alors euh, vous êtes euh, directeur commercial de la société Caliconfort, là c'est un petit peu plus loin, c'est à Plouéderne. C'est ça. Euh, donc Alban Boyer, euh, déjà merci de nous accueillir parce qu'on est chez vous en fait euh, quelque part. Bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, donc le directeur de Tricobat, euh, constructeur de maisons. Un mot tout de suite peut-être pour présenter euh, l'entreprise Tricobat. Tricobat, en quelques mots, euh, c'est une entreprise de l'anilis créée en 1972, euh, constituée de 360 collaborateurs. Nous travaillons sur tout l'arc atlantique, euh, atlantique de Brest à Toulouse et euh, notre métier principal est effectivement la construction de maisons individuelles mais nous vous accueillons aujourd'hui sur un site industriel nous construisons également du mur à sauture bois à destination de tout le monde du bâtiment, de la maison individuelle, du bâtiment tertiaire et du logement collectif. Voilà, on, on commençait par vous parce que, évidemment, vous nous accueillez. Euh, Sébastien Germer, Caliconfort, est-ce euh, que vous pouvez présenter également cette entreprise Alors Cali Confort est une société de, spécialisée dans la rénovation euh, d'isolation. Euh, créée en 1994 par Marc Dalibar. on est aujourd'hui euh, 48 salariés. On travaille sur toute la Bretagne et notre métier donc principal, c'est la rénovation énergétique. Donc euh, tout ce qui est produit de soufflage, insufflation et l'isolation également thermique par l'extérieur. Donc euh, quelque chose, on va revenir là-dessus, hein, mais qui s'est considérablement développé là, sur euh, ces dix dernières années. Euh, effectivement, on est sur une activité euh, bah, qui a un peu suivi euh, les cours du pétrole. Alors même s'il y a eu une baisse depuis quelques temps de ces cours, on a quand même eu un développement assez important avec les différentes augmentations de prix de l'énergie. Et les différents dispositifs d'aide à la rénovation énergétique. Donc, Glenn Desmousseaux, Hamzer, c'est sur la commune de Plabénac, mais enfin vraiment en bordure de, de Gouénou, dans la zone de Pénouat, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça, c'est bien ça. Donc on est, nous, une petite structure de 25 personnes et on est concepteur et fabricant de pompes à chaleur. Ça fait, 20, ça fait une quinzaine d'années qu'Amzer qu fait des pompes à chaleur. Et donc on, on assure le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et éventuellement le rafraîchissement dans certaines maisons. Euh, donc aussi bien en œuvre qu'en rénovation. Et euh, on travaille dans le résidentiel pour la plus, grande, la plus grande partie, mais on travaille aussi dans le petit tertiaire euh, depuis quelques temps. Alors face à vous, de l'autre côté de la table, un certain nombre de jeunes qui sont suivis et que vous avez déjà rencontrés d'ailleurs au cours de visite. Donc qui sont suivis dans le cadre de la garantie jeune. On va expliquer tout ça, c'est un peu compliqué, par la mission locale du pays de Brest. Tout d'abord, je vais vous demander à chacun de vous présenter et de parler un petit peu rapidement de votre parcours. Je vais commencer par Damien de Meillère. Bonjour. Moi, c'est Damien Demeyer. J'ai fait un bac pro en électricité. Et vous êtes euh, suivi depuis combien de temps dans le cadre de, de la garantie jeune Vous euh, êtes je, accompagné J'ai commencé la garantie jeune en janvier, en mmh. début d'année. D'accord. Mathieu Moi, c'est Leblé Mathieu. Euh, J'ai trois CAP. Euh, J'ai un CAP producting maintenant. C'est un euh, CAP plomberie chauffagiste. Et euh, je suis euh, aussi à la garantie jeune depuis euh, janvier euh, avec Damien. Alors vous venez du Morbihan, vous êtes arrivé en Finistère euh, euh, depuis quelques temps déjà. Oui, euh, je suis là depuis un an. Un an, voilà. Euh, Biakila euh, Boacha. Oui, euh, bonjour. Euh... Donc vous êtes euh, depuis combien de temps accompagné par la garantie jeune ben, ça, ça fait quelques mois maintenant que je suis accompagné à la garantie jeune. Et vous faisiez partie donc des, des jeunes qui ont fait ces visites, qui ont rencontré d'ailleurs les, les chefs d'entreprise qui oui, sont... Euh, euh... Oui, tout à fait, oui, j'ai rencontré les chefs d'entreprise qui sont là présents. Guillaume Roguez, bonjour. Bonjour, euh... bonjour à tous. Alors vous vous êtes conseiller euh, insertion, euh, vous travaillez justement dans, dans le cadre de, de cette garantie jeune. Euh, avant de parler un petit peu plus en détail, je vous propose d'écouter euh, l'une de ces visites, un extrait euh, de quelques, un petit peu plus d'une minute. Euh, voilà, tout de suite. De, ça correspond, ensuite évoluer à, à cette personne-là, évoluer à autre chose. Oui. Mais il ne faut pas avoir fait des choses. vous avez commencé à faire ce que vous faites là, votre, enfin, votre parcours, vous avez euh, hésité à un moment donné Non, non, non, J'ai pas hésité parce que l'environnement le, vraiment, euh, directement, m'a plu. Donc, euh, j'ai pas hésité. J'ai toujours eu ce, ce lien vers la, vers la production, l'entreprise, la PME et le développement connu. Après, j'ai voulu dans les postes, hein, pour que ça me correspond. Mais j'ai toujours été vers la PME, vers le développement de PME. J'aurais pas pu travailler dans une grosse structure euh, publique, euh, ça ne ça m'a pas plu. Mais il ne faut pas avoir peur en tout cas d'essayer et, et de, de corriger son environnement. Vois, je pense que c'est important. Faut pas avoir peur d'échouer, de, de corriger ou de changer de parcours, c'est pas un problème ça. Et, euh, oui, ce conseil il il est, il est approprié par rapport à votre projet à vous, donc il sera approprié par rapport à nos projets à nous aussi. un enfin, conseil justement euh, qui pourrait servir à tout le monde, le fait d'avoir peur d'échouer enfin, ça, en fait, ça, faut... ça, ça parle aux jeunes comme nous justement okay. ouais. mais il faut essayer, il faut... le but c'est d'essayer faut... ça veut dire qu'il faut aussi que l'entreprise donne sa chance oui mais je pense que le réseau breton donne sa chance moi quand j'étais apprenti, c'est moi qui suis... qui suis allé voir mon entreprise d'apprentissage vous n'avez pas d'apprenti avant, c'est moi qui, qui... qui saisis l'opportunité d'être apprenti dans cette entreprise là et... et je pense que les entreprises bretonnes sont, sont accueillantes et... Il ne faut pas hésiter. Voilà. Il, y a, il, y a des, il y a des ponts il y a des dans, en Bretagne, mais il ne faut pas hésiter à aller, à aller y travailler. Voilà, donc euh, un extrait d'une de, de, de ces visites qui ont été organisées euh, dans le cadre de, de la garantie jeune. Donc ça vous a permis euh, de découvrir la réalité du travail aujourd'hui dans ce secteur de, de la rénovation énergétique. Un mot, euh, Guillaume, déjà pour commencer. La garantie jeune, c'est quoi C'est un dispositif qui s'inscrit dans, dans quel cadre oui, alors la garantie jeune, euh, j'y travaille moi euh, depuis, euh, depuis deux ans environ, ce qui correspond à peu près à sa mise en place sur, euh, sur le, le pays de Brest. Donc euh, je suis salarié mission locale avant tout, puisque le, euh, le dispositif est porté par, par les, les missions locales. Il y a eu tout d'abord une première phase expérimentale sur le dispositif euh, qui a concerné une, une dizaine de, de départements. Et puis, euh, puis désormais, euh, euh, ça fait euh, environ... Euh, non, même précisément, aujourd'hui nous avons intégré le 58e groupe de collectifs sur la garantie jeune. Alors la garantie jeune, qu'est-ce que c'est C'est peut-être du coup l'objet de votre question. Euh, la garantie jeune c'est un dispositif qui concerne du coup les jeunes de 18 à 25 ans et euh, L'objectif de dispositif c'était euh, pouvoir euh, mettre en œuvre euh, l'accompagnement euh, des jeunes, faire en sorte que les jeunes soient euh, au cœur de euh, leur accompagnement socio-professionnel, et notamment en s'appuyant sur euh, une période de collectif et d'atelier collectif. Euh, et, du coup le dispositif débute par six semaines d'atelier collectif avec, euh, avec les jeunes et concerne euh, des groupes de 15 à 20 jeunes. Alors parce que là on parle de, de, de jeunes donc qui sont dans la partie un peu de, de transition en fait entre la fin des études, la sortie d'un parcours scolaire on va dire classique et l'entrée dans, dans le marché du travail. C'est une période qui est extrêmement délicate d'autant plus que les jeunes aujourd'hui n'ont ben pas d'aide dans cette, dans cette tranche d'âge, ne peuvent pas prétendre par exemple au RSA des choses comme ça. Tout à fait, vous faites bien de le relever. Au démarrage, c'est un rapport européen du coup, qui a fait sortir cet état de fait qu'un jeune sortant d'études, diplômé ou non, se retrouve parfois en situation de précarité au moment de, de cette sortie d'études et que l'accueil sur le marché du travail, est, qui est parfois très concurrentiel, ne dispose pas toujours de toute l'expérience qu'il faut et puis des diplômes nécessaires, sans parfois également le, le soutien de famille qu'il pourrait y avoir derrière un soutien notamment financier, raison pour laquelle la garantie jeune propose d'élargir ce, ce qui correspond à un montant du, du RSA, une allocation, qui leur permet du coup de, de, de subvenir aux, aux premiers besoins et de faire en sorte de dégager de l'énergie et pouvoir se, se concentrer ensuite sur l'insertion professionnelle. Euh, Lorsqu'on euh, n'a pas euh, nécessairement euh, euh, tout ce qu'il faut en termes de subsistance ou pour le logement ou pour la santé, euh, ben, du coup, c'est compliqué quelquefois de, de pouvoir se concentrer là-dessus. C'est un accompagnement global. Je me tourne du coup euh, vers vous directement, euh, Mathieu et Damien, par exemple, pour, pour commencer. Euh, ce, ce coup de pouce, justement, le fait euh, d'avoir des ressources, alors certes, pas énormes, mais pour... Euh, et un accompagnement euh, personnalisé, c'était euh, très très important euh, pour vous oui, moi je trouve que c'est vraiment intéressant. Maintenant, les jeunes qui n'ont pas le permis peuvent faire des déplacements, déposer des demandes d'emploi, de stage auprès des entreprises plus facilement. Le, les, le permis, ensuite ils peuvent déposer un peu d'argent de côté pour pouvoir y accéder un peu plus facilement. C'était la clé vraiment que, qui manquait, par exemple, dans, dans vos deux cas euh... bah, Moi, par exemple, euh, bah, avant d'avoir avoir la garantie jeune, je n'avais pas de revenus forcément. Du coup, ça a que une aide et c'est... Ça permet aussi d'avoir de, des projets aussi. De, Donc, de voir les choses plus sereinement, aussi, de pas avoir de, de soucis euh, voilà euh, de base en fait matériel quelque part et de pouvoir se concentrer sur le parcours professionnel qui est à venir. Oui voilà et puis même ouais, parce que c'est un peu stressant aussi de ne pas avoir d'argent, d'être sans, sans sans ressources. Donc, euh, la garantie jeune ça aide bien. Vous en parlez autour de vous, dans, dans votre entourage Est-ce que vous connaissez des gens qui ne, ne bénéficient pas de la Garantie Jeune pourraient éventuellement euh, euh, en bénéficier et euh, Est-ce que vous en parlez, en fait, dans votre entourage euh, Moi, j'en parle... Bah moi, en fait, si j'ai connu la Garantie Jeune, j'ai connu la Garantie Jeune grâce à un ami, en fait, qui a fait une Garantie Jeune sur Vine. C'est grâce à lui que je me suis tourné aussi vers la Garantie Jeune. Mais sinon, j'en parle autour de moi, oui. j'en dis que bah, c'est une, une chance à saisir et compagnie. Et c'est super on va, on va revenir sur l'accompagnement, justement. C'est un accompagnement qui est personnalisé, mais en même temps, c'est un travail de groupe aussi. C'est une particularité. Oui, exactement. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'accompagnement le, le, et dispositif débute par six semaines, de collectif. Euh, ces ateliers collectifs euh, ont pour but, quelquefois, bien souvent, de, de reprendre une, une dynamique, une, de relancer une dynamique le fait de pouvoir tout simplement au démarrage quelquefois euh, retrouver des, euh, des, des horaires, des rencontres et puis surtout euh, l'objectif c'est du coup de mutualiser toutes cette énergies pour les jeunes ces jeunes comme je vous le disais viennent d'horizons très différents avec des niveaux d'expérience et des qualifications très différentes euh, en même temps euh, l'objet de ces ateliers sur ces six semaines c'est justement de de, de pouvoir euh, mutualiser tout, toutes ces énergies là euh, le, L'objectif, encore une fois, c'est partir des besoins des jeunes, mais également de leurs attentes, de leurs talents, puisqu'il euh, y en a beaucoup, et la plupart du temps, ils sont eux-mêmes force de proposition pour euh, pouvoir mettre en place euh, certaines actions. Et du coup, euh, c'est très enrichissant de pouvoir euh, partir de, de ces attentes-là. Ça permet de, de faire des ponts, euh, d'aller découvrir des entreprises que vous ne connaissez pas forcément euh, euh, au départ. Ça a été le cas par exemple de Hamzer, Quelconfort et, euh, et, et Trécobat. Alors des entreprises qui ont aujourd'hui des propositions euh, d'emploi, il, euh, il y a un réservoir aujourd'hui d'emploi de, dans, dans ces secteurs de la rénovation énergétique. Euh, je vais commencer peut-être par euh, Glenn Demuto alors effectivement nous on est, en, on est en, en période de forte croissance donc on a, on a intégré 9 personnes là, sur l'année qui est passée euh, effectivement dans les intégrations qu'on a pu avoir il y a dans, dans pas mal de, de cas c'est les gens qui ont été d'abord chez nous en stage mmh. donc voilà certains stages de courte durée qui s'est transformé en stage de longue durée l'année d'après puis en apprentissage puis en une embauche donc effectivement il y a, il y a des besoins dans la transition énergétique ça c'est sûr on a aussi bien dans le neuf que dans la rénovation dans la rénovation il y a un parc euh, un parc de, de maisons ou de résidences qui sont qui sont en, en sale état avec des factures énergétiques qui sont très élevées. Donc nous on participe à ça, à réduire la, pardon, la facture énergétique de, de, de certains logements. On vient par exemple de rénover là une vingtaine de logements sur le secteur de Rennes avec Espacible, donc qui est un bailleur social. où On a entre des travaux d'isolation et le remplacement du chauffage électrique par une pompe à chaleur, on a divisé la facture par 6. Donc voilà, ça permet aujourd'hui bah, à ces gens là d'avoir regagné le pouvoir d'achat et d'avoir amélioré le confort dans leur, dans leur habitat. Donc oui, il y a des opportunités. Là, j'ai parlé de rénovation, mais c'est pareil dans le neuf, il euh, y, a, y, a, y a vraiment du, du travail là-dessus. Ah voilà. Et puisqu'on parle de, du neuf, peut-être euh, Voyer. Euh... On a nous également une vraie culture du stage, hein, puisqu'on accueille énormément de stagiaires chez nous, que ce soit sur la partie chantier. Donc... Euh, pour découvrir, je dirais, la première approche, c'est souvent je monte dans la voiture du conducteur de travaux, je regarde et puis je fais ses petites, sa petite main au fil de l'eau et au gré de, de la découverte de l'organisation de l'entreprise. Donc ça, c'est la partie chantier. Et puis on a aussi des fonctions de bureau d'études avec des métiers maîtreur, dessinateur avant-projeteur ou dessinateurs en PC et exécution. Où là on est aussi à côté des gens qui travaillent chez nous et découvrir les, les sujets mais c'est des métiers où on peut très vite gagner en autonomie et déjà assurer quelques petites missions donc c'est vrai que le stage nous permet de faire connaissance avec des personnes puisque les gens que l'on embauche on cherche de la compétence mais on cherche aussi une personnalité il faut que ça c'est quelque chose qu en tout cas pour nous est un point extrêmement important il faut que les personnes que l'on accueille soient curieuses et de la rigueur et de l'implication dans, dans ce qu'ils font. Euh, et c'est ça qui, à un moment donné, dans l'organisation de l'entreprise, leur fera apporter de la valeur ajoutée au dispositif. Ça, ça veut dire que le parcours aussi des jeunes qui arrivent en stage peut être extrêmement varié. Il y a une variété de métiers finalement, et, et donc une, une variété de profils. Absolument. On doit accueillir, allez, je veux dire, grosso modo, une cinquantaine de stagiaires par an. Donc ça montre qu'on a une vraie culture de l'accueil de ce stagiaire, et donc une vraie pratique. Ça veut dire aussi qu'au au gré des premiers pas, Très vite, on peut passer à d'autres échelles ou à d'autres configurations. Un stagiaire, quand on va percevoir qu'en termes de personnalité, il est très à l'aise dans, dans l'échange, dans le contact, et on va pouvoir lui confier des choses beaucoup plus intéressantes. Lorsqu'on est sur quelqu'un qui est un petit peu moins autonome, bah effectivement, il va rester en doublon beaucoup plus longtemps avec quelqu'un. Ça, ça va gérer et dépendre des stagiaires que l'on accueille. Mais euh, en tout cas, avec cette vraie pratique, les choses peuvent être très variées et très larges. Donc quel est le niveau de, de qualification des jeunes qui arrivent euh, d'une manière générale hein, de, dans vos métiers Ça commence au CAP on a, on, a, on a de tout, ouais. euh, puisque ça commence au CAP effectivement. On a aussi des apprentis de Brest Business School qui sont là euh, pour nos services marketing par exemple, qui d'ailleurs ont fait l'objet d'embauche par la suite, mais il y a vraiment de tout niveau. On a eu euh, des gens, des ingénieurs de l'ENSIETA, aussi bien que des gens qui n'avaient aucun diplôme notamment ici sur l'usine, puisqu'on est sur des postes d'exécution. Dès qu'on a compris un petit peu les gestes et qu'on est à poste, naturellement, si la personne entend elle se débrouille bien, elle est capable d'être autonome. C'est pareil chez Cali Confort Alors nous, on a une autre problématique, notre métier n'est pas un métier où on apprend au sein d'une école ou avec un diplôme. C'est-à-dire que le métier d'isoleur ou d'isolateur n'existe pas. Et on a cette problématique de formation en amont euh, qui n'est ne, qui pas connue. Euh, donc on a plutôt de la formation en interne après embauche ou, ou, euh, ou je dirais sur des périodes de, de retour à l'emploi avec des formations qui existent. Euh, c'est un problème et on n'a pas de stagiaires, on n'a pas de demande de stage puisque ça ne correspond pas au cursus classique BEP, CAP et autres. Euh, et je pense que dans la rénovation énergétique, on a cette problématique-là, c'est que ce sont des nouveaux métiers. Alors contrairement à Glenn et, euh, et euh, excusez-moi Alban, euh, on n'a pas des métiers euh, de neuf ou très peu chez nous. On est plutôt dans la rénovation, donc dans la remise en état d'un existant. Et cet existant date de très longtemps. Euh, et aujourd'hui, le jeune, il est formé sur des techniques d'aujourd'hui, sur du matériel d'aujourd'hui. Et nous, on parle de structures construites il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et il faut trouver des solutions in situ pour euh, réisoler ou euh, rendre euh, euh, étanche à l'air, par exemple, des structures qui existent. Donc ça ne s'apprend pas à l'école, euh, ça ne s'apprend pas avec des diplômes, ça s'apprend sur le tas au sein des entreprises. Mais on n'a pas de demande de stage aujourd'hui euh, dans ces métiers-là, puisque ça ne correspond pas au cursus classique. C'est quelque chose, je, je me tourne là, du coup, euh, hein, ça, ça permet de, de, de rebondir, je me tourne vers les jeunes. Vous, vous le saviez, ça, qu'il voilà, qu y avait euh, ce, ces, ces besoins et qu'il n'y a pas le l'offre en fait quelque part qu'il n'y a pas le les, les, les jeunes pour travailler aujourd'hui en face qu'il n'y a pas cette demande des entreprises vous l'apprenez ou, euh, ou vous le saviez qu'il y avait euh, ces besoins là aujourd'hui excusez-moi ah non, <coughs> Excusez -moi. non moi, je savais pas du tout pas au courant c'est quelque chose qu'on qu ne dit pas qu'on n'apprend pas qu'on n'apprend pas à découvrir aussi peut-être la garantie jeune permet de le faire bah, par exemple avec les garanties jeunes, ce qui est bien c'est qu'il y a des visites d'entreprise. Donc sans ça, euh, c'est vrai que... Bah, avec, euh, sinon il y a des annonces sur Pôle emploi ou les euh, compagnies, mais c'est vrai qu'il euh, y a des annonces qui sont dites cachées apparemment. Je ne savais pas du tout. Donc, euh... un, un marché caché, on va c'est un peu ça en fait quelque part. Hein, euh, ce, ce dont on parle. Alors, on est dans une problématique où il y a, il y a tellement de choses à faire finalement qu'on structure ce qui semble plus facile. C'est-à-dire que j'entends de la plomberie, j'entends l'électricité, j'entends euh, tout un tas de métiers qui sont euh, déjà avec des formations derrière. Mais à côté de ça, il y a plein de petits métiers, euh, qui ne sont pas d'ailleurs des petits métiers, qui sont très importants pour la rénovation globale, mais où, où on n'a pas de formation. Puisque finalement, on part, même s'il si, euh, y a eu des réglementations thermiques, on part d'une page assez blanche, avec des objectifs à atteindre d'ici à 2020 qui sont très importants. Alors effectivement, changer du matériel, comme Glenn, euh, de, de, de mode de chauffage ou faire des rénovations globales quand on part d'une enveloppe et qu'on casse tout et qu'on rénove, c'est assez simple. pas enfin, simple, mais ça demande des savoir-faire que l'on peut apprendre au sein d'une formation. Euh, sur la remise en état dans l'existant et avec des habitants, euh, et ça pose d'autres problématiques. Donc euh, bah, nous, on est demandeurs hein, sur... Sur des annonces euh, sur les sites internet, on en a régulièrement, on a très peu de candidatures puisque finalement ça correspond pas au profil classique, euh, mais on est, euh, est demandeur. Hein. Hein. En fait, il faudrait que euh, des jeunes arrivent quelque part de spontanément pour, pour voir, pour, euh, pour tester, pour faire un petit peu et euh, se rendre compte des, des formations qu'ils qui pourraient, euh, qui pourraient faire, y compris en quoi oui, je pense que ça peut venir d'eux. Ça peut venir des organismes de formation aussi, euh, peut-être d'une étude de besoins euh, des entreprises. Euh, qu quels sont les objectifs à atteindre dans la rénovation énergétique Ils sont connus. Euh, quel est le, le potentiel de, de rénovation à effectuer C'est aussi des choses qui sont assez connues. Euh, Qu'est-ce qu'il faut mettre comme type d'entreprise, comme formation, comme nombre de salariés derrière C'est des choses qui seraient assez simples à, à mettre en place. Maintenant, euh, ça reste de toute façon des métiers qui sont à apprendre sur le top pour ce qui est de, du métier de l'isolation en tout cas. Si je peux me permettre, excusez-moi, c'était pour rebondir, je, euh, la, la spontanéité effectivement pour, euh, pour ces contacts-là... Euh... Ça me semble difficile à mettre en place, moi je pense que du coup c'est aussi l'objet de, de cette garantie jeune, c'est faire en sorte qu'on puisse multiplier les occasions de rencontre, elles ne sont pas si nombreuses que ça, ces occasions de rencontre entre le monde de l'entreprise et puis, et puis les jeunes, et du coup on est bel et bien là dans, dans ce que l'on essaye de mettre en place. Euh, c'est euh, du coup lorsque euh, Webzine et RCF nous ont sollicité pour pouvoir mettre en place ces visites entreprises et puis ces interviews vis-à-vis euh, -vis, euh, des, euh, des employeurs, une occasion qu'on a, qu a saisie immédiatement et euh, je pense qu'on en a vu euh, l'intérêt directement. Pour que euh, voilà. vous, vous connaissiez euh, le dispositif de la garantie jeune avant justement, ces visites, avant d'être con contacté par la mission locale Parce que j'imagine que c'est ça qui s'est passé. <rire> Pas du tout. Pas du non tout. Plus. Non. non plus. Qu Qu'est-ce qu que vous avez retiré de ces, de ces visites, de ces rencontres avec des jeunes que vous ne voyez pas forcément non plus tous euh, les jours bah, euh, Le moment d'échange est toujours intéressant, ça nous renvoie aussi un miroir sur notre activité et parfois par la nature des questions... Euh, des choses qui nous paraissent simples, naturelles pour nous, bah effectivement, on voit que de notre côté, on a parfois aussi un peu de pédagogie pour séduire des gens à venir chez nous et, et nous faire partager les exigences de nos métiers. Hein. Je crois qu'on a aussi ce travail de notre côté à conduire, si on veut être, attra être attractif quelque part également. Hein. Euh, Gladé <coughs> Bah en fait, moi ce, que, ce qui me semble important, c'est effectivement que les jeunes et l'entreprise se rapprochent. Je pense qu'il faut saisir les opportunités. Nous, on a pas mal de demandes de visite d'école qui viennent. Euh, voilà, des fois, des filières générales où, euh, concrètement, ils ne sont pas du tout habitués à ce qui se passe dans une usine, etc. Euh, parfois, des filières un peu plus spécialisées. Il ne faut pas hésiter, je pense, à rentrer. Et pour moi, il faudrait vraiment que dans les cursus scolaires, il y ait, il y ait plus de stages, plus d'apprentissage, plus d'alternance. C'est vraiment impératif. Comme le disait Alban tout à l'heure, il y a ce qu'on apprend à l'école, ça c'est les compétences, voilà, très bien. Mais il y a quelque chose qui est aussi important, c'est le savoir-être en entreprise, c'est la, la motivation, l'implication. Et ça, ça peut s'apprendre que dans le milieu, dans, dans l'entreprise. Alors éventuellement dans le monde associatif, il y a plein de, de jeunes qui sont impliqués dans le monde associatif, qui gèrent des budgets, qui gèrent des, des, des partenariats, etc. Mais il faut vraiment rapprocher les jeunes de l'entreprise de cette manière-là. Voilà. Donc ne pas hésiter à prendre contact avec les entreprises pour... pour, voilà, pour une visite, c'est ce qui a été fait là, mais ça peut être aussi pour des stages, pour de, de l'apprentissage, etc. Il faut vraiment y aller, quoi. faut pousser la porte, faut pas avoir peur. Il il y a, de, il y a de la place pour tous les profils dans les entreprises. Est-ce qu'une des difficultés qu'il y a euh, peut-être, parce que là on parle de, à l'échelle du pays de Brest, est-ce qu'une des difficultés, c'est pas aussi euh, que c'est une multitude finalement de, de PME qui font la richesse de, de, de ce territoire, qui peuvent être euh, dispatchés sur des zones géographiques euh, assez, euh, assez importantes, et que c'est du coup difficile justement à saisir cette réalité euh, économique euh, Je sais pas, je, bah, du coup peut-être que de chaque côté il va y avoir des, des points de vue là-dessus ce qui est sûr est par rapport à ce que dit Glenn, c'est que régulièrement, et on le dit à chaque fois qu'on a ces points de rencontre, c'est qu'entre le volet enseignement et le monde de l'entreprise, et Brest Métropole est en train décrire sa stratégie de développement métro métropolitaine, là, on a beaucoup d'écoles sur le bassin de Brest, de tous niveaux. qu'il y a un pouvoir d'enseignement assez important ici sur la région de Brest, dont on n'est pas toujours conscient, mais finalement, quand on le regarde, on se rend compte qu'il y a un monde économique qui est en parallèle et qui ne fonctionne pas avec ce, ces aspects-là. Donc, je parle de, des grandes écoles d'ingénieurs qui peut y avoir ici, mais tous les autres dispositifs associés au monde du bâtiment, finalement, c'est quoi les points de rencontre et comment ils ont été provoqués Il n'y en a quasiment pas. Malheureusement, c'est ce constat que l'on fait. Est-ce que nous, chefs d'entreprise, tout seuls à notre niveau, nous avons une capacité à organiser ça La réponse est non. Sébastien disait, notre, notre quotidien, les journées de fonds de heures, nous avons des entreprises à faire tourner. Et pourtant, c'est un point important. C'est un point important pour les deux parties. Donc comment fait-on pour essayer de provoquer un peu ces, ces points de rencontre et faire en sorte que chacun y trouve un intérêt à générer cette rencontre Naturellement et régulièrement, on fait toujours le même constat. C'est voilà, c'est. Euh, voilà, parmi les dispositifs. Alors la, la garantie, Je vais peut-être le, le regard juste, justement sur ce, ce tissu de PME en fait aujourd'hui euh, qui existe en, en pays de Brest euh, et qui est justement pour d'emploi. Oui, rien sur, sur ce que je disais, je pense que du coup euh, pouvoir, euh, pouvoir multiplier ces rencontres, et puis euh, vous avez beaucoup parlé aussi juste avant de, de savoir-être, hein, c'est mmh. quelque chose qu'on qu travaille beaucoup durant, euh, durant ces semaines de collectif et puis durant l'accompagnement euh, euh, garantie jeunes avec des, des, des, des mises en situation et puis, euh, et puis euh, des, des, des simulations d'entretien voilà. c'est autant de choses qui, euh, qui sont intéressantes et puis toutes les informations que vous indiquez c'est des choses effectivement qui euh, euh, peuvent paraître totalement opaques et qui arrivent rarement jusqu'aux jusqu oreilles des jeunes je sais pas ce que vous en pensez <coughs> allez-y qu'est-ce que, qu que vous en pensez justement de, de, de ça de ces euh, la difficulté de comprendre un petit peu euh, le marché du travail aujourd'hui et l'accompagnement qui est, qui est proposé euh, euh, par la garantie jeune. Euh, Racontez-nous un petit peu, par exemple, les, euh, les entretiens que vous avez, les simulations d'entretien, euh, le travail collectif aussi pour parler de vos expériences à, à chacun. Bah pour moi, déjà, euh, je trouve que c'est une très bonne chose de faire des, des visites d'entreprise comme ça, euh, qui sont... Euh, comment dire euh, bah, préparé quoi, parce qu'en fait, euh, pour euh, moi, par exemple, pour ma part, euh, quand on m'a dit de venir euh, visiter euh, l'entreprise d'Amzer, euh, je savais même pas que fallait faire euh, une interview. Du coup, bah, quand je suis arrivé, euh, et qu'on m'a dit de faire une interview, j'ai pas stressé du tout parce que je savais que j'étais sur le savais parce qu'on nous a bien accueillis et tout s'est bien passé. Alors que si euh, on fait une, une demande euh, en envoyant un CV et compagnie, on moi, avec tous les CV que j'ai envoyés, j'ai pris beaucoup de réponses. Et les seules réponses que j'ai eues et les seuls rendez-vous que j'ai eues, bah, nous les jeunes, on est pas mal jugés déjà. On est... Le regard que les entreprises ont sur nous et compagnie, ça nous bloque déjà. Et après, bah, c'est ça qui fait que on stresse, on fait pas. Moi, pour ma part, les demandes. Je n'osais pas aller vers les entreprises. Alors que quand on m'a demandé de faire une visite. Bah, je n'ai pas été du tout. Et je trouvais que c'était mieux dans la, l'organisation la euh, comme ça, avec un groupe, que, que seul aller vers l'entreprise. Bien qu'il a peut-être C'est oui. vrai il y a cette dynamique ah, oui. de groupe aussi bah En fait, euh, c'est une chance aussi de rencontrer les chefs d'entreprise, parce que souvent, comme il a dit, euh, on n'a pas trop euh, la chance de rencontrer les chefs d'entreprise et, et après euh, poser notre série. En main, parce que souvent on le pose à l'accueil euh, et on ne sait pas ce qu'il en devient parce qu'on n'a pas de réponse souvent. Et aussi, il euh, y a aussi des difficultés pour les jeunes aussi à, à aller vers les entreprises parce qu'on a besoin d'argent pour, euh, pour aller vers, euh, pour les affronter en fait. Et c'est-à-dire C'est-à-dire en fait euh, la, la quasiment la moitié des jeunes en fait, ils ont sans, sans diplôme et c'est difficile de trouver euh, du travail. Ce qui n'est pas forcément votre cas, vous avez tous euh, euh, des diplômes. Euh, Peut-être, est-ce euh, que vous pouvez euh, en parler euh, quel, voilà, Quelles sont vos, vos qualifications À vous trois, par exemple, voilà, un exemple, vous qui êtes suivi dans <rire> le cadre de la garantie jeune bah, Nous, on a un bac pro, juste, et c'est un minimum. Mais pas, Ma Mathieu et, et Damien Moi, j'ai des CAP. Le produit mamante, comme je ai dit tout à l'heure, pombre chauffagiste. Moi j'ai un bac pro en électricité, électrotechnique, énergie, équipement communicant. Euh, oui, c'est toujours pas facile d'après d'approcher les entreprises. On appréhende souvent les réponses négatives, du coup on hésite pas mal de temps et la garantie jeune nous aide à les approcher en nous encourageant. Oh, oh, oui, Mathieu Après moi, en fait, le problème, c'est pas que j'ai apprendais en fait. Le problème, c'est que moi, en fait, comme j'ai tout passé par lycée professionnel, après aller vers l'entreprise, euh, bah, mon entretien, par exemple, je vais le réussir. Euh, mais c'est après, euh, quand je vais devoir faire mes preuves. C'est le manque d'expérience, en fait, qui va, en fait, euh, freiner. On, on va s'arrêter là-dessus, justement, parce que l'expérience, c'est vrai que les, les jeunes, par nature, n'ont pas l'expérience, hein. mm -hmm. On a tous été jeunes, hein, un jour. <rire> Et, mais en même temps, c'est une chance aussi, c'est un autre regard quelque part sur, euh, sur l'entreprise. Euh, c'est quelque chose voilà, qui, qui, qui vous importe euh... Moi je crois qu'il ne faut pas vous sous-estimer. Hein. D'une part, vous dites que vous, vous n'avez pas de diplôme, mais quand on fait le tour, vous en avez tous des diplômes. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que dans une entreprise, il ne faut pas avoir peur de rentrer par la petite porte. Aujourd'hui, dans toutes nos entreprises, on a de la saisonnalité. C'est-à-dire qu'on a des, des périodes de l'année qui sont plus fortes que d'autres. Et dans ces périodes-là, on est forcément obligé d'avoir du, du personnel intérimaire temporaire. Et pendant ces phases-là, nous, quand on a besoin de, de, de personnel de ces périodes-là, de, de on appelle nos agences d'intérim, on leur demande un profil, et là se présentent des, des profils, parfois on n'a même pas le CV, et en fait tout se fait à la visite d'entreprise. Vous venez découvrir le poste, si le poste peut convenir, on teste et on y va. Donc voilà, ayez confiance en vous, il y a plein de postes comme ça qui rentrent, et puis après vous pourrez montrer que euh, vous pouvez faire plus de choses, mais déjà rentrez dans l'entreprise, et quand vous aurez fait une première période, même si c'est 15 jours dans une entreprise, bah, vous serez plus fort pour aller dans l'entreprise d'après, etc. Il faut vraiment y aller par la politique des petits pas et puis pas avoir peur de rentrer par la petite porte. C'est vraiment ça le, le, le message. Quoi. Croyez en vous. Quoi. On, va, on va entendre justement un témoignage euh, sur cette, cette, cette thématique -là, des, des stages et, euh, et, et de l'alternance aussi d'ailleurs. Euh, ça a été recueilli, je crois, chez Cali bah, Déjà, on rencontre énormément donc, chez la négociation, je rencontre énormément d'entreprises, donc énormément d'autres professionnels. Donc ça permet d'échanger, de voir un petit peu toutes les entreprises. Euh, Qu'est-ce que c'est un platiste Qu'est-ce que c'est un charpentier Qu'est-ce que c'est un couvreur Qu'est-ce que c'est un, un maître d'œuvre Qu'est-ce que c'est une grosse entreprise de construction euh, voilà, Un gros constructeur Quels sont leurs fonctionnements Donc ça permet de voir cette partie-là qu'on ne peut pas voir en restant assis sur sa, sur sa chaise à l'école. C'est sûr que c'était un gros point. Euh, euh, en fait, ils ont déjà en plus, ils ont appelé l'entreprise pour savoir euh, comment, je, comment ça se passait avec moi, comment ça allait dans l'entreprise. Déjà, c'est sûr que là-dessus, ça m'a aidé. Si on fait un bon stage, c'est sûr que de toute façon, l'entreprise, va à appeler. Hein, si on sort de notamment, ils vont appeler l'entreprise, ils vont chercher à savoir qui vous êtes et euh, ce que vous avez fait, et si ça a été bien fait. Donc euh, ça, c'était un, un sacré plus hein. ouais, c est, c est cette, euh... Voilà, vous êtes donc toujours sur RCF en direct, euh, en partenariat avec Webzine Eco et euh, chez Tricobat à, à la milice. Euh, donc on, on parle de, de cette thématique de la rénovation énergétique, des emplois dans la rénovation énergétique. Et euh, le, le bâtiment, et puis ceux dans le cadre euh, de la garantie jeune, avec des jeunes qui sont euh, suivis, euh, qui sont accompagnés par euh, la garantie jeune. Euh, vous avez entendu ce, ce témoignage, effectivement, euh, c'est les stages qui permettent en fait, de découvrir des choses, de multiplier, en fait, ouvrir le champ des possibles quelque part. C'est ça, en fait oui, complètement. Et là, on avait Fabrice Corr, de, de l'entreprise CaliConfort, qui lui a été recruté au sortir de l'école et qui a suivi tout un cursus de formation interne et qui aujourd'hui est chargé d'affaires dans le domaine de l'isolation thermique par l'extérieur. Donc, on a un bel exemple de, de, de scolarité très spécifique d'entrée chez CaliConfort et d'un développement en plus en interne et de formation en interne qu'il a suivi. Alors, juste pour parler un petit peu de, de l'entreprise, chez nous, c'est un, un peu de culture de prendre les gens euh, au sortir de l'école, puisque n'ayant pas de formation métier dans les cursus classiques. Euh, j'ai moi-même fait cette expérience-là, il y a 22 ans, de BTS en alternance, euh, 15 jours et 15 jours, 15 jours à l'école et 15 jours en entreprise, euh, pour apprendre les métiers de l'isolation, de la rénovation énergétique, puis du commerce. Et euh, je suis encore dans cette entreprise-là 22 ans plus tard. Donc euh, je pense qu'il ne faut effectivement pas avoir peur de, de pousser les portes. Moi, j'ai poussé la porte de cette entreprise qui vient de se créer il y a 22 ans, ça faisait trois mois qu'elle existait. J'ai rencontré Marc Galibard, le chef d'entreprise, euh, lors d'un café tout simplement. Euh, on a échangé. Euh, il a trouvé que la proposition de prendre un jeune et de le former euh, lui, lui convenait. et euh, L'aventure continue euh, voilà, une, plus d'une vingtaine d'années plus tard. Donc, euh, donc surtout, il ne faut pas hésiter. Une parenthèse sur, sur la garantie jeune. C'est encore à titre expérimental, là, pour l'instant On est en phase de... Euh, voilà, c'est en train de se développer. On parle même de, de l'étendre, hein. aujourd'hui. Euh, c'est dans les tuyaux euh, à l'ensemble de, de la France et d'une catégorie d'âge. C'est déjà le cas. Euh, la garantie jeune, du coup, est, est étendue là, sur euh, la plupart du territoire. Hein, ce qui se fait que, du coup, euh, euh, ayant été un peu euh, précurseur aussi sur euh, le démarrage de cette, euh, cet accompagnement spécifique, on a eu la visite de, de collègues des, des, des missions locales. Et du coup, il y a euh, désormais, euh, euh, le dispositif a été, euh, suite à une, une période de d'évaluation a été élargie à l'ensemble du, du territoire ce qui est très bien puisque du coup euh, pour pouvoir, pouvoir donner à l'ensemble des jeunes l'occasion de, de pouvoir rentrer sur ce dispositif c'est positif on va poursuivre euh, notre émission en parlant euh, notamment de l'aspect politique, aménagement euh, du territoire, euh, tout de suite avec euh, d'autres invités. Donc restez à l'écoute, vous êtes sur euh, RCF avec, euh, en partenariat avec Webzine Eco et on parle donc des métiers euh, du bâtiment et de la transition énergétique dans le cadre de la garantie jeune. Bon, euh, le micro est coupé, on va pouvoir faire un, un petit changement de... Merci. J'ai pris putain de de non, ça va. <rire> <coughs> Il y a un autre micro le Je suis parti là, Donc, chose, chose, chose, hum, en fait, Alors on va rentrer sur encore des, des, des, voilà, des choses plus précises éventuellement, mais c'est aussi euh, en support et puis euh, le, on parlera du développement aussi peut-être à la fin, okay. même si on nous a dire un mois. Et tu me sentais que t'avais pas de l'emballage, Donc nous sommes toujours sur RCF avec des gens un petit peu différents là maintenant autour de la table. Gérard Galet, bonjour. Bonjour. Et donc vous êtes directeur de la MFR de Plabennec. Voilà, ouais. je suis directeur de la MFR de Plavenec-Poudaniel. Donc C'est un établissement scolaire où on assure de la formation par l'internance. Alors sur quel type de métier Alors, Nous sommes surtout sur les métiers donc, euh, du vivant, c'est-à-dire le paysage, l'horticulture et l'agriculture. On a aussi quand même euh, en parallèle, en formation continue, des, des formations sur les métiers des travaux publics et de la fleuristerie. Patrick Leclerc, bonjour. Bonjour. Euh, Vice-président euh, du pôle métropolitain du Pays de Brest. Donc là, c'est vraiment l'aire géographique qui nous préoccupe aujourd'hui. Euh, vous êtes en charge de l'économie Tout à fait, économie, tourisme. Euh, alors, euh, Jonathan euh, Stéphane, euh, bonjour. Oui, c'est ça, bonjour. Euh, donc, euh, vous êtes euh, un des, des jeunes également euh, suivis dans le cadre de la garantie voilà, jeune par ça. la mission locale. Euh, Anaïs euh, Diganamasso, bonjour. Bonjour. Euh, pareil, aussi comme euh, Jonathan, vous êtes euh, suivi dans le cadre de, de la garantie jeune. Et Isabelle euh, Machère, bonjour. Bonjour. Euh, donc, vous êtes conseillère euh, insertion comme Guillaume qu'on a entendu. Euh, Tout à fait. Euh, tout à l'heure. Euh, depuis, euh, mmh. depuis longtemps Ça fait deux ans maintenant que je suis sur le dispositif de la garantie jeune. En gros, depuis qu'il a été mis en place à titre expérimental dans le secteur de... Bah, ça fait trois de, ans qu'il a été mis en ans. place euh, sur mmh. le site de Brest. Une première question. Alors euh, on va parler euh, politique un tout petit peu. Euh, à l'échelle de, de, du pays de Brest, euh, aujourd'hui, l'emploi de jeunes, c'est absolument une question fondamentale. L'emploi tout court et l'emploi des jeunes évidemment aussi et euh, la correspondance entre euh, les offres et, et la demande en termes d'emploi euh, qui nous préoccupe et c'est vrai que lorsque enfin, j'ai écouté le, le, le précédent euh, échange, euh, la correspondance souvent entre les entreprises et, et euh, les demandeurs d'emploi parfois euh, n'est pas, euh, pas connue et je pense qu'il faut qu'on arrive à, à travailler sur cette communication entre euh, L'offre et la demande, euh, même si euh, c'est frais de la part des entreprises, c'est compliqué parce qu'il faut déjà gérer leur, leurs affaires et euh, réussir ensuite à faire la promotion ou euh, défendre leurs activités, euh, c'est une autre question. C'est vrai que l'emploi, alors juste je vais brosser le, le portrait du, du pays de Brest euh, rapidement, hein, le pays de Brest, c'est à peu près 89 communes, 7 euh, intercommunalités en, en intégrant euh, la métropole, c'est 160 000 emplois. Et c'est 12% euh, des emplois en Bretagne. Donc on a euh, malgré tout, un, à, à l'échelle du Pays de Brest, un poids important euh, euh, dans l'économie. Et ça correspond à peu près à un bassin de vie de, de 400 000 habitants. Euh, donc vous voyez, 160 000, habit 160 000 emplois, 400 000 habitants. Et donc euh, en effet, il faut qu'on se saisisse toutes les opportunités pour que l'emploi puisse se développer. Et, et, et évidemment, euh, euh, à l'encontre des jeunes... De nos, de nos territoires. Euh, alors, il y a, y a un, un travail politique important à faire. On l'a entendu dans le témoignage précédent, justement, euh, des, des responsables d'entreprise, euh, qui disaient bah, quelque part, euh, on est concerné directement. Enfin, c'est pas notre travail de, de, de mettre une, une bonne interaction, en fait, entre à la fois l'offre et la demande. Je crois, en effet, qu'il faut passer enfin, un travail collectif euh, entre... Euh, l'organisation politique du territoire entre les entreprises et puis aussi les demandeurs d'emploi à travers toutes les structures qui les, qui les accompagnent, d'essayer de faire en sorte, alors il y a des initiatives qui se font plutôt à l'échelle des communautés de communes, mais je crois qu'on doit travailler à cela, puisque si on, et ce n'est pas la première fois que je l'entends, hein, s'il y a un décalage entre l'offre et la demande, c'est dommage, puisque... Euh, si euh, certains n'arrivent pas à bien s'orienter euh, en fonction euh, euh, des besoins des entreprises, c'est là aussi dommage. Et, et, et on voit bien que parfois il y a un fossé entre le monde de l'entreprise et euh, euh, le monde éducatif qui a été évoqué tout à l'heure, qu'il faut réussir à combler. Alors il y a euh, beaucoup d'initiatives qui sont prises hein, euh, pour être aussi euh, employeur en tant que collectivité, depuis quelques années, on a de plus en plus de demandes de stages donc qui sont imposées aussi dans le cadre de, du parcours des, des élèves. Et c'est bien parce qu'il faut en effet que les, les, les, nos jeunes ben, prennent conscience euh, du monde du travail, puissent aussi explorer un certain nombre de pistes afin de définir leur propre projet. Et euh, le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, à savoir euh, cette transition énergétique et source de nouveaux métiers euh, qui nécessitent en effet de, de, de déjà les identifier et ensuite ben, euh, créer son parcours autour de ces, ces nouveaux métiers qui sont qui sont nombreux et, et très variés. Une dernière question, après je vais me tourner vers donc j'ai regardé pour parler euh, formation. Euh, ça nécessite de, de fluidifier l'information aussi quelque part entre euh, que les politiques sèches qui s'occupent aussi, qui réfléchissent euh, sur euh, la cohérence en fait, du, du territoire. Euh, ça nécessite qu'ils soient au courant de ce qui se passe et de la réalité des entreprises aujourd'hui oui, c'est là où on est tous confrontés à la difficulté du quotidien, chacun dans son domaine, mais on voit bien qu'on doit travailler ensemble. Alors, tout à l'heure a été évoquée la stratégie métropolitaine de développement économique que la métropole est en train de mettre en place, à laquelle a participé le pays de Brest au sens large, de façon à y contribuer également. Et dans cette stratégie, il y a cet aspect-là qui est important à à mettre en avant. Alors c'est vrai qu'on a tendance à, à réfléchir à des filières, à se dire comment on fait pour développer les énergies marines. Il faut faire de l'aménagement du territoire. Comment on fait pour gérer le foncier économique Mais à un moment aussi, il faut cette correspondance entre l'employeur et, et l'employé, et on doit pouvoir accompagner cette démarche, même si c'est pas toujours évident parce que voilà, on a deux mondes qui sont parfois euh, un peu étanche et euh, il faut réussir à faire en sorte que ces passerelles soient de plus en plus nombreuses et notamment vis-à-vis -vis des, des, des, des jeunes qui, euh, euh, puisque là on est confronté à plein de nouveaux métiers là, qui sortent. Euh, on on l'a entendu avec euh, Caliconfort euh, ou, ou même ici au, au sein de Trécobat, l'entreprise a évolué euh, très très très vite là, face à ces enjeux énergétiques et il faut euh, pouvoir s'adapter derrière donc il faut que aussi euh, tout le monde s'adapte et, et qu'il y ait une correspondance entre eux, les uns et les autres pour qu'on puisse être efficace. Alors Gérard Gallet, cette adaptation, elle se fait en fait euh, dès la formation, il faut adapter les formations en permanence à la réalité du travail aujourd'hui En effet, donc euh, par rapport à ce que j'ai entendu, il est toujours difficile par rapport au centre de formation d'être toujours à, à la pointe des, ou à préparer les jeunes pour les futurs métiers. Euh, parce qu'il ben, y a un décalage quelquefois de 4, 5, 6 ans euh, donc on ne peut pas être toujours euh, à répondre à l'instant T je pense qu'au niveau des centres de formation notre travail euh, primordial est surtout d'amener les jeunes à s'adapter apprendre à s'adapter bien sûr ils, ils se forment, ils se forment à un métier on a vu les jeunes qui ont un bac pro euh, je pense que ce bac pro va leur être utile mais euh, ce qu'on doit les amener c'est surtout être capable de, de s'intégrer sur des nouveaux métiers, d'être d'avoir toujours envie d'apprendre et de, euh, de, de s'adapter. Justement, sur les formations que vous proposez, ce sont des secteurs qui parfois sont, euh, sont très porteurs, ont, euh, ont un développement qui est, euh, ou qui est rapide ou qui est, euh, en tout cas, qui est important ici sur, sur la Pointe-Bretagne. Euh, tout à fait. Bon, on est dans des secteurs d'activité très importants puisqu'on est dans le paysage et l'agriculture et l'horticulture. Alors, c'est vrai que des jeunes qui... Qui suivent la formation chez nous, ils ont la, la chance d'être en alternance, c'est-à-dire 15 jours d'école, 15 jours de stage. Donc, ils sont en relation avec des entreprises professionnelles en permanence. Et donc, ils s'adaptent d'office à l'évolution du, du métier, puisque le maître de stage a un rôle quand même prédominant dans, dans la formation. Alors maintenant, euh, les jeunes qui, qui ont suivi des formations Bac Pro, ça ou au Bac Pro dans, dans le paysage de l'horticulture, euh, ce n'est pas forcément des jeunes qui vont continuer systématiquement dans ce métier-là. Mais ce que l'on sait, c'est des jeunes qui sont capables d'aller rencontrer un chef d'entreprise, qui sont capables de valoriser ce qu'ils ont fait. Et, et ils sont aussi, ils savent ce que c'est que de travailler avec une équipe. Donc ils ont quand même des atouts qui font qu'ils se font euh, employer plus facilement et ils voient une variété de situations au cours de leur formation. Tout à fait, oui. Donc, ils ont une diversité de, de, de, de, de fonctions euh, ou d'expériences, puisque l'alternance que l'on pratique, c'est de l'alternance scolaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un contrat de travail euh, qui est associé, donc ils peuvent changer d'entreprise régulièrement. Donc, ils, vous êtes donc un... ils, ils ont, une, je dirais, un jeune qui fait un bac pro, par exemple, en paysage, il a entre 5 et 6 expériences sur, euh, sur une année et demie de une année et demie professionnelle de stage. Alors, au cours de la première demi-heure, c'est vrai que le, cette question de l'alternance a été mmh. déjà évoquée. En fait, vous êtes un, un fervent défenseur de, de ce mode de formation. Tout à fait. On est, on est depuis très longtemps au niveau des maisons familiales fervents de, de l'alternance, en hein, prône l'alternance. Alors, c'est vrai qu'on est reconnu par le ministère de l'Éducation. Donc, et le ministère de l'Éducation a très vite compris l'intérêt de, de, de ce système éducatif. On peut regretter qu'on n'ait pas ce système éducatif, euh, ce système pédagogique au niveau de l'éducation nationale. Mais bon, ça, c'est un petit appel. <rire> ça sera peut-être entendu. Je, je, Jonathan et puis euh, Anaïs, peut-être racontez-nous un petit peu le, euh, votre parcours de, de formation. Euh, Qu'est-ce que vous avez créé Alors moi, j'ai fait un CAP euh, ébénisterie euh, il y a deux ans de ça. Puis après, je suis parti en, pour faire un BEP, puis un bac. Donc voilà, que j'ai eu. Après, avec ça, bah, j'ai été suivi par la, la mission locale aussi. C'est vous qui êtes allé voir la, la mission locale On m'avait parlé de ça, donc du coup, euh, j'étais dans un premier temps à la, à la mission locale, et après, il bah, y a eu la garantie jeune qui s'est mise en place, donc du coup, euh, donc, je suis parti vers, vers cet établissement et dont... Euh, je suis toujours, ça fait ça fait cinq mois là. Et, et vous faites, vous avez des stages, des, des, ça, ça juste, eu des stages. des stages courants courant de, de ma formation et et par rapport à ce que les collègues m'ont dit tout à l'heure, c'est je me mettais me mettre bah, essayer de m'inscrire aussi dans les terre mmh. Anaïs ça. Pour avoir déjà une approche. Eh bien, moi, j'ai fait un bac S, une, une, un début d'école d'architecture, euh, que j'ai dû arrêter finalement. J'ai eu des soucis au niveau du logement et du transport. Puis, euh, j'ai fait un service civique aussi, pendant six mois, en administration et en animation. Euh, plus tard, je, vu que je suis artiste peintre, j'avais euh, un petit atelier et je me suis dit. Mm -hmm, c'est un métier qu'on ne peut pas forcément vivre. On ne peut pas vivre en étant artiste. Impossible. Je me suis dit non, non, il faut que vraiment que je me trouve un, un métier stable, que je puisse gagner ma vie, quoi. Et, euh, et en fait, je suis installée euh, en métropole depuis sept mois, donc à Brest depuis sept mois, parce que je viens de l'île de Réunion. Ça a été vraiment difficile de trouver du boulot là-bas. J'avais ma famille et mes amis, mais euh, pas de boulot. Du coup, je suis venue ici. Euh, donc je me suis inscrite à la mission locale, ici, à Pôle emploi, tout ce qu'il fallait. Et on m'a parlé de la garantie jeune. Parce qu'en venant ici, je vivais de mes économies. De mes économies. Et la, la garantie jeune, ça a été une solution bien adaptée en ce qui concerne le souci financier et le souci du travail. Et vu que j'ai un bac S... Et au début d'école d'architecture, je n'ai pas forcément d'expérience non plus. Donc le fait de faire des stages, ben, ça a été vraiment un plus pour moi. Qu'est-ce que vous avez fait comme stage, par exemple Finalement, je n'ai fait qu'un seul stage. Mmh. Je n'ai fait qu'un stage en employé libre-service, du coup que j'ai dû arrêter parce que j'ai trouvé un emploi depuis. Donc voilà. D'accord. Alors, euh, on, on va revenir un tout petit peu sur, euh, sur ce qui est fait, justement, à la garantie jeune. On parlait de travail collectif. Euh, C'est important, justement. C'est des moments qui vous ont apporté le fait de vous retrouver avec d'autres jeunes et d'être dans une dynamique de groupe. Euh, Jonathan bah, Chacun a eu son, son point de vue euh, sur, euh, bah, sur les activités euh, proposées à, à la garantie jeune. Donc, euh, bah, du coup, euh, chacun donnait un petit plus... Euh, par rapport aux autres et aussi euh, ça permet aussi de développer bah, ce qu'on qu n'avait pas pu faire avant donc euh, comme euh, faire des lettres des euh, bah, entretiens d'embauche les améliorer euh, qu'est ce qu'il faut améliorer euh, et rencontrer des aides des, des, de, de... bah, des, des entreprises aussi mmh. Et, mmh. Anaïs Pour moi, le fait même de me retrouver dans un groupe de jeunes qui, qui sont là parce qu'ils ont sans doute les mêmes problèmes que moi, financier et travail, bah c'est un temps en plus, puisque je me suis fait aussi des amis. Et le fait même qu'on qu cherche tous du, du boulot ensemble, c'est un plus. Le fait même de se dire qu'on n'est pas tout seul, on est entouré de conseillers en insertion professionnelle, mission locale. Et là, bah on a aussi les aides au niveau des amis. Donc le fait même de ne pas chercher du boulot toute seule, c'est quand même un plus. On se dit, oh, bon, on va aller faire euh, déposer notre CV demain. On se retrouve à tel endroit un on va déposer ensemble. C'est bien, c'est motivant. Le, le, le suivi, il est comment C'est un suivi entièrement de groupe ou alors c'est personnalisé aussi C'est adapté à chacune des situations Alors au départ, c'est un suivi de groupe, donc pendant six semaines, comme ouais. a dit Guillaume tout à l'heure. Ouais. Et après, c'est un suivi individuel bah, suivant euh, six donc, on a droit à, à deux stages, à un minimum. <rire> Annaïs n'est pas d'accord. <rire> non, oui, en, en, en, en tout cas, en, au début, il y a six semaines de collectif. Donc, tu es entouré, de tes, du, es entouré euh, des jeunes. Et euh, tu es aussi suivi par le conseiller mission local au moins deux fois par, euh, par mois, si je ne me trompe pas. Après les Au moins une fois par mois. Deux fois par mois. Deux fois par mois, fois par mois. voilà. Et. Euh... Isabelle, justement, vous, vous voyez ces jeunes évoluer entre le moment où ils arrivent et le une dynamique se mettre en place Oui, tout à fait. Entre. Pardon. Entre euh, la première fois où on les rencontre euh, lors de la formation collective et quand il se passe 3-4 mois en fait on s'aperçoit que même physiquement ils ont plus euh, le, le même physique, ils se tiennent plus droit, ils ont les yeux plus pétillants, ils ont envie d'y aller, en fait ça leur donne euh, l'envie euh, d'y aller quoi, en fait ils se sentent rassurés et le fait d'avoir un collectif en fait on crée une confiance, en plus je pense qu'on les regarde comme des adultes, c'est ce qu'on leur dit en fait on veut avoir avec eux une relation d'adulte et je pense que c'est ce qui crée la confiance. Et le gros plus sur la garantie jeune, c'est qu'on travaille en binôme, en fait, on est deux conseillers. Et ça, c'est important parce qu'en fait, lors des ateliers collectifs, ça nous permet de rebondir, ça nous permet de, de, de mettre des, des remarques pertinentes. Et puis, comme sur les types, on est huit conseillers avec des parcours tous différents. En fait, on est complémentaires. Alors, euh, il y a un petit peu de recul maintenant. C'est un dispositif qui fonctionne à Brest au moins Oui. Oui, oui, ça fonctionne. Oui. Alors, les, les jeunes en sortent avec certains avec du travail, d'autres avec des formations, d'autres avec des stages Oui, c'est ça. En fait, l'avantage de la garantie jeune, ça permet de multiplier les stages. Euh, je me souviens, moi, sur le premier groupe que j'ai accompagné, j'ai un jeune qui m'a fait 17 stages pendant la garantie jeune, qui ne savait pas quoi faire, ni vers quel métier s'orienter. Maintenant, il travaille en intérim. Mais ça lui a permis, en fait, de découvrir des métiers, d'aller vers l'entreprise, d'acquérir des savoir-être, de voir un petit peu la culture entreprise, comment ça se passait, quels étaient, de reprendre des horaires, ça c'est important, et de reprendre une confiance en soi, et ça c'est primordial. Leur faire comprendre, en fait, que rien n'est rédhibitoire, en fait, qu'on que on peut toujours... Euh... Euh, on peut toujours avancer, même s'il y a des portes des fois qui se ferment, en fait, il y en a d'autres qui s'ouvrent euh, à côté, c'est un peu ça. Le... Tout à fait, tout à fait. puis chaque jeune avance à son rythme. En fait, on s'adapte au rythme du jeune. On s'adapte à la situation du jeune. On ne va pas travailler les mêmes choses avec euh, tous les jeunes. On part du jeune. Patrick Leclerc, le euh, la, la mission locale, justement, c'est un des outils qui permet de donner de la, la cohérence, en fait, et, et, et d'apporter de, de, des réponses à cette génération des, des moins de 25 ans en particulier bah, C'est le rôle de, de la mission locale, en effet. Alors c'est vrai que les collectivités accompagnent les missions locales, et c'est vrai que cet échelon-là est indispensable pour pouvoir euh, accompagner, donner pendant la petite période là, qui, qui est nécessaire pour... De, de l'enfance à l'adulte, parfois il y a juste quelques accompagnements à apporter, puis surtout euh, aussi faire en sorte que, euh, ben, comme il a été indiqué, chacun a des parcours différents, il y a vraiment un parcours un peu personnalisé qui est, qui, qui est fait pour que ben, le, le jeune en question puisse trouver sa voie, ce qu'on lui souhaite évidemment le plus tôt possible. Il y a une montée en puissance aujourd'hui de, de ces dispositifs. Alors c'est vrai aussi qu'on est une société qui est un peu compliquée, donc avec un taux de chômage qui est relativement important à l'échelle nationale. Donc on voit bien qu'il y a des problématiques pour trouver un emploi. Maintenant, la mission locale est bien là pour accompagner le jeune. On ne remplace pas. Le jeune en question, elle est là pour lui donner un certain nombre de clés, lui permettre aussi de, de prendre confiance en, en, en lui, parce que parfois c'est aussi un problème pour ces personnes qui, qui, qui nécessitent un accompagnement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la conjoncture fait que les missions locales sont, sont très sollicitées, comme Pôle comme emploi l'est aussi, mais cette préoccupation du premier emploi pour... Pour les jeunes euh, et, et en effet important à prendre en considération, parce que c'est après le démarrage de, euh, de, leur, de leur parcours. Et euh, euh, s'ils démarrent bien, euh, voilà, leur parcours derrière sera aussi intéressant pour eux. Et in fine, c'est la, la, la construction aussi de ce que sera le pays de Brest euh, demain, cet emploi des jeunes, et, euh, et et, et notamment dans les métiers de la rénovation énergétique qui sont très... Traits... Les, les jeunes, c'est l'avenir, hein, donc euh, voilà, il faut, faut qu'ils trouvent leur place. Euh, parfois, les plus, les plus anciens ont du mal à leur faire, donc il faut, euh, il faut faire en sorte que euh, ceux-ci puissent trouver leur place et, et, et, et en effet construire le territoire dans lequel on vit tous ensemble. Ben merci euh, à tous. Euh, on aurait pu dire encore euh, beaucoup de choses euh, là-dessus. Merci euh, à tous nos invités. Euh, merci évidemment à, à Alban Boyer qui nous a accueillis euh, ici euh, dans les locaux de l'entreprise Tricobat à l'analyse. Euh, merci euh, à tous les, les chefs d'entreprise qui ont participé euh, à cette émission aux jeunes de la Garantie Jeunes qui ont bien voulu euh, donner leur, leur témoignage et puis à leurs conseillers évidemment. Euh, donc cette émission était diffusée en direct sur euh, RCF et réalisée en partenariat avec Webzine écho, euh, et euh, également euh, la mission locale du pays de Brest. Merci à tous. Bon, le micro sont... Merci.